Bonjour, je suis Audrey Le -Guerriec, hypnothérapeute, maître praticienne en hypnose, en hypnose ericksonienne, conversationnelle, et également en hypnose spirituelle, je vais vous aider à vous connecter à votre flamme jumelle, à travers cette puissante séance d'hypnose. Le but cette connexion à votre flamme jumelle est de vous permettre de vous ressourcer, de vous renforcer l'un l'autre, de vous nourrir mutuellement de cet amour inconditionnel. Le but de cette connexion est d'apaiser vos peurs, vos doutes. Cette séance d'hypnose, cette méditation guidée, a donc pour objectif de renforcer votre confiance en vous, votre confiance en l'autre, votre confiance en vous deux, et ce jusqu'à la réunion, jusqu'à la réunion définitive, et même jusqu'à la fusion. Avant de commencer cette connexion, asseyez-vous sur un fauteuil, une chaise, peu importe, du moment que vous êtes adossé et non allongé. Voilà donc, les jambes et bras décroisés, les pieds totalement à plat sur le sol, vous allez imaginer devant vous, sur le mur ou dans l'espace de l'endroit où vous êtes, votre flamme jumelle… votre autre. oui… imaginez votre flamme jumelle juste… juste là devant vous… vous pouvez… la voir… vraiment devant vous… peut-être avec une photo… ou juste en l'imaginant mentalement… quelle que soit la manière dont vous voyez votre flamme jumelle… ou la manière dont vous vous l'imaginez… Eh bien cela n'a aucune importance… dès lors que vous ressentez dans votre cœur… tous les sentiments que vous avez pour elle… tout l'amour que vous lui portez… jusqu'à ce que vous sentiez dans votre ventre… toutes les émotions qui sont là… en vous… pour votre flamme jumelle… alors… alors fermez simplement les yeux… afin de plonger dans toute l'émotion… dans toutes… dans toutes les émotions suscitées… par… et pour… votre flamme jumelle… Plonger dans cette émotion tout en continuant de l'imaginer devant vous même, même les paupières closes et bien, bien closes sentez comme votre cœur bat plus vite plus fort… plus intensément… sentez l'émotion peut-être déjà… piquer le nez… Vous sentez l'émotion… dans votre ventre… ou dans votre gorge… Sentez, sentez tout ce qui se passe en vous, que vous imaginez votre flamme jumelle. Face à votre double. Face à vous. Oui, face à vous. Quand vous êtes face à votre flamme jumelle, vous êtes, vous êtes forcément face à votre cœur. Face à votre amour. Puisque vous êtes face à vous-même. Face à votre flamme jumelle. Vous êtes face à vous. Vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez pas fuir. Voyez votre flamme jumelle. Oui… voyez-la… voyez son énergie… son éclat… son cœur… sa lumière intérieure… Voyez son énergie briller. Briller, et grandir. Oui. Grandir. Grandir et resplendir. Rayonner. Rayonner partout. Sentez, sentez, sentez comme cela résonne en vous. Et autre, oui, autre en vibration en vous. Sentez comment son énergie vous apaise. Oui, vous apaise automatiquement et directement. Vous pose comment elle devient de plus en plus englobante… oui… oui son énergie a la capacité de vous apaiser tellement… oui tellement… de vous apaiser en profondeur… vous êtes très calme à présent, votre esprit est serein… vous allez pouvoir commencer à, à vous concentrer sur vous… sur vous et donc sur votre flamme jumelle… plus précisément, vous vous concentrez sur la partie de votre flamme qui est en vous… qui vit en vous… qui vit par vous… Vous êtes totalement calme et détendu… confiante… et apaisée… votre âme sait précisément ce que vous devez faire… alors vous concentrez sur votre cœur… sur votre cœur physique… en ayant conscience de la sensation des pieds sur le sol, de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui y entre, de tout ce qui en sort, de tout ce qui s'y ocre, et en ayant conscience également des sensations sur le dessus de votre tête… ou plutôt… de la façon dont ces ressentis se multiplient… s'accroient… s'intensifient… Ça peut être l'impression que quelque chose s'ouvre sur le crâne. Ou alors au niveau du crâne comme une porte. Une porte ou, ou une fenêtre, un accès peu importe, c'est l'impression croissante et grandissante de quelque chose est reçu perçu… quelque chose d'intense est reçu oui… l'impression que le sommet de votre crâne est en vibration avec le ciel… pour ne pas dire… avec l'univers… oui, votre conscient… votre inconscient… votre subconscient communique avec ce qui vous est supérieur, ce qui est plus grand que vous, ce qui est infini, infini, infini et éternel. pendant que de vos pieds peuvent vous sembler partir certaines choses… certaines énergies, ou certains flux ou éléments qui pouvaient vous ombrager… vous gêner ou tout simplement qui n'avaient pas ou plus sa place dans votre vie… Eh bien… pendant que tout cela se produit… observez… observez comment comment cela trouve un écho positif… au niveau de votre jumeau… ou de votre jumelle… tout en sachant bien évidemment que cela permet à votre cœur de grandir… de s'illuminer… de plus en plus… Voyez votre cœur… ressentez-le oui… ressentez votre cœur être de plus en plus… de plus en plus léger et prendre de plus en plus de place dans votre poitrine… à mesure où il se met à rayonner… à être… à être de plus en plus lumineux… Votre flamme jumelle toujours devant vous… remarquez si ce n'est déjà fait… ce lien… vous liant et reliant vos deux cœurs… ce lien… ce lien fort et puissant… lumineux… cette énergie… Voyez la poitrine de votre flamme jumelle se lever et se baisser au même rythme que votre respiration. Remarquez comment, quand vous vous concentrez sur les rythmes de votre corps, ils sont en totale adéquation, en totale adhésion, en correspondance parfaite et absolue avec les rythmes du corps de votre flamme jumelle… augmentez votre rythme… et votre flamme jumelle augmente le sien… respirez plus profondément… et instantanément votre double fait de même… la connexion est donc totale et absolue… Alors… envoyez-lui tous vos sentiments… tout votre amour… et ressentez comment instantanément vous ressentez tous les sentiments, tout l'amour qu'il vous envoie… Ressentez votre cœur se remplir d'amour, de lumière. Ressentez l'amour que votre flamme jumelle vous envoie. À mesure où vous lui en envoyez. Envoyez-lui, envoyez-lui toute, toute votre compréhension. votre douceur… votre acceptation… et recevez tout cela également… oui… recevez… recevez et ressentez la compréhension de votre flamme jumelle… la douceur de votre flamme jumelle… son acceptation de tout ce qui vous compose. Ressentez, ressentez le lien entre vous. Voyez votre reflet dans ses yeux. Voyez ces liens multidimensionnels entre vous. Ces liens, ces liens qui, qui transcendent tout dépasse tout. Vive, vive et survive à tout et à tous. Laissez votre cœur parler à votre flamme. Laissez vos deux cœurs parler, se parler. Laissez vos deux âmes discuter. Se comprennent si bien et pour cause elles ne sont qu'une profitez profitez de tout ce bien-être oui profitez de tout ce bien-être de tout cet amour inconditionnel de toute de toute cette plénitude Cette force, laissez ce lien unique, ce lien magique, magique et puissant, pour régénérer. Régénérez vous régénérer. Régénérez-vous dans votre flamme jumelle, pendant qu'elle qu se régénère en vous. évoluez ainsi… ensemble… ensemble à l'unisson… dans l'uni vers vous… communiquez ouvertement de cœur à cœur… d'âme à âme durant cette séance d'hypnose… durant cette méditation guidée… pour flammes jumelles… Cette connexion à lui… à elle… à vous… va continuer bien au-delà de cette séance d'hypnose… tant que cela est bon pour vous… libre à vous de l'intensifier… ou de la préciser par certains moments en réécoutant cette séance d'hypnose pour vous connecter à votre flamme jumelle… Profitez encore de cette connexion à cœur ouvert… à, à âme ouverte si je puis dire avant que je ne vous fasse réouvrir les yeux… Revenant ainsi instantanément et complètement à vous, dans l'ici et le maintenant… Sachez que je peux vous accompagner bien évidemment, au cours de séances d'hypnose individuelle sur ce parcours particulier qui est celui des flammes jumelles… Je peux vous accompagner jusqu'à la réunion jusqu'à jusqu'à votre fusion… afin d'accélérer le processus de guérison des peurs et des doutes par exemple… et donc… afin d'accélérer les retrouvailles définitives avec votre flamme jumelle… De même, si vous avez aimé, si vous avez apprécié cette séance d'hypnose, ce que cette connexion avec votre flamme jumelle vous a apporté, que vous souhaitiez me remercier, en plus de vos commentaires et de vos likes, eh bien vous allez pouvoir trouver dans la description un lien vous permettant de le faire. En fonction de vos possibilités, bien sûr, et de vos envies. Je le fais aussi et surtout parce qu'en thérapie, et un accompagnement, on parle régulièrement de l'importance pour la personne de donner de la valeur à un travail, un soin qui a été fait pour elle… Vous ouvrez les yeux à présent, revenant ainsi comme je vous l'ai dit instantanément et complètement à vous, dans l'ici et le maintenant. je vous dis à très vite au plaisir